On a réussi à protéger notre dune Enfin 20 ans Seulement 20 ans On a toujours 20 ans Oui oui, aujourd'hui j'ai 20 ans Merci, merci à tous Super happy that we have a here. Were so many votes the sport